Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se trouve sur un nouveau jeu qui est Shadow Bros, Symbole de salut, prélude et l'anéantissement, seuil d'un nouveau monde, nul ne sait comment ni pourquoi l'arbre du chaos était apparu. De ses branches étirées jusqu'aux cieux, il jetait sur le monde une vaste toile d'ombre noircissant les cœurs les plus purs. Lorsque les ténèbres recouvriront le monde, la porte du chaos s'ouvrira. Ah. Bon ben ça, je vous laisse lire. <rire> voilà. Alors le jeu, je ne le connais pas du tout. Je vais le découvrir en même temps que vous. Normalement, c'est comme Hearthstone, euh, mais d'une autre façon. Au cœur de la forêt des elfes, Arisa et son ami Lozaria s'entraînent durement pour devenir garde sylvestre. Ok. Alors, ça parle en anglais. Le jeu est en français. Enfin, il y a du français et de l'anglais. Il y aura les, les sous-titres, comme ça vous pourrez comprendre. Tout ce que tu comprends, non. Je n'arriverai jamais à faire ce que tu fais. Mais si, toi aussi, Arisa, tu fais de ton mieux. Il le faut. Pas question que tu sois la seule à devenir Garthelpest. Je ne doute pas que tu y parviendras. Bon, je vous laisse lire, comme ça, ben bah, voilà. Ce sera le petit scénario du début pour le premier let's play Ce vent on dirait que la forêt tremble Waouh J'ai presque fait le même bruit du tout Qu'est-ce que c'est wow. ah! Lâche-la. Ah ah. wow. Ça fait qu'ils ont pris de l'eau derrière. Sale monstre, tu ne t'en sortiras pas ainsi. De <rire> voir la musique du suspense. Créature VS Ok. Out of my way. Vous êtes le premier joueur. Ok. Votre tour est le 24. Les points de cartes sont joués en échangeant de points pp. Ça Play point. Faites glisser la carte Gobelin de la main au plateau jeu. Ok, les cartes de type combattant ne peuvent attaquer lors du tour où elles sont jouées. Ouais, ouais, c'est comme dans Hearthstone. Tu poses une carte, tu attends le prochain tour et après tu peux attaquer. Le graphisme est différent. Donc là on peut attaquer. Vous pouvez attaquer en glisse faisant glisser l'icône de votre meneur vers un adversaire. Faites glisser votre gobelin vers la fée adversaire. Voilà, exemple comme ça. Au début, votre tour, non seulement les points PP sont entièrement restaurés, mais un point vient de s'ajouter à ce total. Ok. Ok. Hey, ouais, bon là, on n'a qu'une carte, mais bon après ça va évoluer. Vous pouvez choisir d'attaquer le meneur ou le combattant adverse. Essayez si d'attaquer le meneur avec votre couplé. Pouf. Pouf. Bravo. Okay. Oh, il a un bouclier, mais non, ça, ça se fait trop pas. Hein? Lorsqu'un combattant adverse gardien est sur le plateau de jeu, vous devez d'abord détruire ce dernier avant de pouvoir attaquer le meneur ou les autres combattants. Ah, avec lui Ah parce qu'il faut 5 trucs et moi j'en ai que 4. Oh, ok j'avais pas fait attention en fait. Oh, Désolé si je parle pas trop, je suis en train de découvrir le jeu en même temps que vous. Hein. Je m'excuse vraiment si je parle pas beaucoup. Mais c'est que je découvre. Euh, en échange en échange d'un point, vous pouvez faire évoluer un combattant par tour. Essayez de faire évoluer votre Goliath. je J'ai pas compris. Je peux en finir Les combattants évolués voient leurs points d'attaque et de vie augmenter. Seuls les combattants évolués peuvent attaquer un combattant adversaire uniquement. Dès le tour où ils sont joués. Essayez d'attaquer le roi des gobelins adversaires avec votre... Quoi J'ai pas tout compris comment on faisait pour faire évoluer. Si vous avez compris, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La bataille est remportée lorsque le monheur d'un des deux de... Oui, oh, il arrive à 0, ok. Oui, oh, il lui reste 4 points de vie et là il est mort. Et là non, on a gagné. Voilà. Exactement, on a gagné. Ouais, c'est un peu le système de Hearthstone, mais un peu d'une autre version. On va dire c'est le Hearston 1.2. 2.0 non 2.0 Arisa est enlevée par une créature mystérieuse apparue à l'endroit même où elle s'entraînait avec son amie Lozaria. Ah non c'était Arisa qui est partie, ok. Celle-ci se lance à la poursuite de Russ. On va commencer l'histoire. Lozaria LÂCHE-LA Ok. ok. On se combat contre la créature et nous sommes... C'est bien parce que mon midiol est une fille. J'ai même pas choisi. Le guerrier est une carte de type combattant. Il attaque les combattants ou le meneur adverse ou subit les attaques combattantes. Hein Quoi Ok. Bon, si jamais ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a sûrement d'autres vidéos dessus, comme tous les jeux que je lance, que je fais des dessus. Attaquer les menaces adverses. Okay. Euh... Source du destin est une carte de type amulette. Au début de votre tour, cette amulette peut renforcer vos autres combattants. Comment ça? Contrairement aux combattants, une amulette ne peut pas attaquer ni être attaquée. Oh c'est trop stylé Elle peut toutefois activer des effets renforçant vos combattants ou en restaurant la vie de votre monstre. Ah oh, mais c'est trop stylé Elle peut pas se faire attaquer ni rien. Bon c'est bête de ne pas pouvoir attaquer, mais c'est stylé si elle peut pas se faire attaquer. Au moins elle peut soigner les autres et tout, etc, c'est pas stylé. Certaines cartes possèdent des habiletés qui s'active sous certaines conditions. L'habilité fanfare, par exemple, s'active une seule fois lorsque vous jouez cette carte. -là. Oui, quoi Il se passe quoi Ah oui, d'accord. L'habileté fanfare de la pisteuse a infligé des dégâts au roi des couples Attaquez maintenant le roi des Ah si, la 7 Ah mince. Dans deux tours, on le finit, je pense. Ah, m'arrêter de mettre un bouclier. Je suis obligée d'attaquer, lui, en premier. Pas Oh, c'est cool, ça montant Ah oui, grâce à lui. Les sorts sont des cartes qui activent leur habilité lorsqu'elles sont jouées. Elles sont ensuite défaussées. Ce sort inflige des dégâts à un adversaire. Quoi Justice Sylvestre a détruit l'homme lézard Faites maintenant évoluer votre elfe bisteuse Et attaquez le meneur à terre Il est aussi possible de faire évoluer les combattants De deux façons L'une d'elles consiste à faire glisser l'homme jaune Ah bah ben c'est plus simple pour évoluer ça Bah ouais plus 7, c'est bon, on l'a fini direct. Il n'y a même pas, du, pas besoin d'utiliser la fée rien. On a gagné Voilà, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais comme il a l'air de stylé quand même. Bon, on va faire tout le tutoriel et voilà, si ça dure longtemps ou pas, bah, on verra bien. Puis, je m'en excuse si jamais ça dure trop longtemps. Puis, si vous connaissez des jeux, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Parce que plus vous dites de jeux, plus je peux essayer. Et si l'ordi peut supporter, bah, je peux en faire une vidéo. Vous pouvez repiocher n'importe lesquelles ou une des premières coups. Quoi, quoi, quoi Les cartes consommant beaucoup de B&P ne peuvent pas être jouées dans des premiers tours. Mais repiocher permet de les échanger avec des cartes de moins coût. Ah, mais c'est comme dans... Euh... Faites glisser là où les cartes pour à repiocher. À changer de faire elle. Ben voilà, savais bien. Repiocher ses cartes, c'est ok, ok. Voilà, c'est comme dans Hearthstone quand tu peux choisir. Enfin... Dans Hearthstone, tu repioches pas, mais là dedans, en fait, tu peux repiocher. Alors que dans Hearthstone, c'est pour t'enlever des cartes et t'as une nouvelle carte. Merci, en fait, c'est pareil. C'est juste que c'est ouais, c'est pareil. Le deuxième joueur pioche deux cartes au premier tour. Oh, c'est cool ça, Il a plus de cartes. Le tutoriel est terminé, c'est à présent à vos propres forces de vous mettre en terme de bataille. Ok Merci le tuto On va espérer se débrouiller toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer Je sais pas, on va mettre un. Oh, j'ai mis le. Le guerrier L'écrit, je peux pas les répéter parce que c'est en anglais. Mais... Ah, ouais, là quand c'est plus le tuto, ça attaque direct. Hein. C'était mieux quand c'est le tuto. Quoi? Oh, trop stylé! Merci. de rien! Bon, dommage, ça met pas tout, tout ce qu'ils disent en, en sous-titres, mais c'est pas grave. C'est le truc du jeu, enfin voilà. On peut faire une évolution. Je pas envie. De... On va mettre toi. Ah si tu peux faire avec ça. Ah oui combien? Là je peux attaquer direct. Je ne peux pas attaquer. parce qu'il y avait sûrement le bouclier, c'est pour ça, j'avais pas fait Ah ouais, c'est peut-être possible. Je sais pas. Merci monsieur. C'est votre tour. Nous avons 5. On va faire 3 et 2, 5. On va faire toi. Il n'en reste plus que 3, on avait dit... 1. Ah, on peut faire plus de cartes ce sera bien plus de cartes. La petite fée. Plus de cartes comme ça, ils évitent de nous attaquer à nous et ils attaquent toutes les cartes qui sont là. Euh, 5 de dégâts, on est obligé d'attaquer lui malheureusement. Allez, bon, finir. Bon. Je sais pas en combien de temps on va mettre parce que là, on en combat ultime quoi. En fait, vu que c'est la fin du tuto, ça fait qu'après ce combat là, bah, ça sera sûrement la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même. Désolé si je parle pas trop, c'est parce que j'essaye de, de comprendre le jeu et tout. On va faire 4 et 2. 4. En plus, ça vous dit ici ce que, ce que ça fait. mais voilà. Je ne lis pas trop parce que je pas trop le temps et je ne lis pas assez vite. En fait, ça dit juste que ça fait 1, 1, je sais pas trop quoi. Et puis voilà. Alors. Nous avons 1, 1. Bon, on est obligé d'attaquer tout. Hein. Et on va aller faire notre petit dégale là-bas. Commencer à essayer d'attaquer le le monstre comme ça, plus vite on l'attaque, plus vite on termine et que le combat ne dure pas trop longtemps. Quoi, il s'est passé quoi là J'ai pas tout suivi. Et mais normalement, ils peuvent pas l'attaquer. Bah pourquoi J'ai pas tout compris là. Ah, mais parce qu'ils ont dû mettre à pouvoir, ça lui a mis des vies. Ils ont pu l'attaquer. Oh, les bandes de 1, 5, 6, 7, 8, ça fait 8, ça sera passé. Et on va faire quand même 5, c'est la 6 de protection. Hop. Et de façon. Passion... Oh et en plus le bouclier, c'est parfait. Et on peut pas faire mieux. Alors, pouf. Pouf. <rire> le cri le. Ya yeah. Ya yeah. C'est chelou. Oh c'est un. Et on va pouvoir attaquer. Et dans le prochain tour, normalement, on gagne. Parce que déjà, ils sont obligés de donner 6 dégâts pour le tuer. Alors on va être. On va gagner largement au lemme. Non, il a mis le truc à bouclier. Est-ce que ça va pas le faire Est-ce que nous j'ai attaqué lui D'où la taille deux fois Non mais... faut Attends, attends, attends, si je fais ça... Attends. ah mais je ne vais pas attaquer, hein, ah, ouais, non, non, pas bon. Euh, 9, 2, on va faire le 6. 6, il reste 3, on va prendre toi. Et de toute façon il va rester 1 PV là-bas. Au prochain tour normalement c'est gagné. C'est que avec tout ce qui reste pour euh, utiliser des gros trucs pour pouvoir tout m'enlever mais bon. Je pense pas qu'au début il peut faire du mal. Ouais ok. Bah ben, voilà, je crois que c'est gagné. Et c'est largement gagné. Et voilà. C'est gagné. Waouh le tremblement. Ça fait mal aux yeux. Ça fait gagner. Fin du tutoriel. Récupérez vos récompenses pour avoir terminé ce tutoriel depuis les présents. Ok, les présents ben c'est les cadeaux. Ouah. Lisa, tu n'es pas blessée? Non, ça va, merci. Ça me rassure de te savoir, saine et sauve. Mais que peuvent bien être ces créatures? Désolée si je parle pas fort, mais le soir, enfin, de toute façon, les jeux que je ferai, c'est le soir, et le soir, je peux pas parler fort, alors je m'excuse. Encore? Ah non, la capture pas. Attention! Ah non, il va prendre Lorisa maintenant. L'Ozaria, pardon. Tiens, bon, j'arrive. En fait, maintenant, c'est l'Ozaria. Enfin, c'est si chacun son tour, soit pas possible. Et on peut me faire continuer un genre de tuto, mais sur l'autre maintenant. L'Ozaria, où on oh, t'a bien pu aller L'Ozaria, que faire Dommage qu'on ait le soir, parce que j'aurais pu faire des, des, parler plus fort et faire mieux le scénario, mais bon. Je dois aider. Ouais, tu dois aider, j'arrive, L'Ozaria. alors bonus login prochaine fois ok pour le prochain truc on aura ça ok ça marche alors bon ça va être sûrement la fin de la vidéo bienvenue dans l'univers de Shadow Earth. je sais pas comment on le dit Shadow Earth, Shadow Earth je sais pas tout d'abord récupérer les récompenses pour, pour obtenues dans les tours tutoriel vous Ok, d'abord dans vos présents oui ah les présents c'est là récupérer on va faire tout récupérer ça ira plus vite que faire un par un et je vous montre ce qu'on récupère ouais plein de tickets en gros vous pouvez utiliser les tickets card pack que vous venez d'obtenir pour acheter des cartes pack magasin bon le tuto n'est pas encore terminé je m'en excuse Mais bon. à chaque carte à chaque pack de carte ok les cartes pack légendaires sont des sont des cartes pack spéciaux un client automatique une carte légendaire ok ok je vous laisse lire un petit peu de temps, si y des petits textes qui arrivent comme ça, mais bon, il faudrait mettre sur pause pour lire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir Attention. Ah. Ouverture. Waouh. Ah quand oui, okay, même ça là, oui. Plutôt pas mal. Il est que qu'on Automatique, ok. Les tickets pack ont été obtenus comme des Pour terminer le tutoriel Je vais sectionner le logo à gauche de des grands des pack. Ok C'est bon c'est tout Je solo bataille arène Ok et bien au prochain épisode On fera euh, le mode solo On fera le mode bataille si on peut On fera le mode arène si on peut Et comme ça je vous ferai découvrir euh, bah, Tout ce qu'il y a et après on verra hein. Au fur et à mesure, on apprendra le jeu tous ensemble. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo de ce jeu. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Normalement, ça fait une vingtaine de minutes, si tout va bien. Ou peut-être un peu moins, je sais pas. Euh, sur ce, ben, je vous laisse liker, commenter cette vidéo, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me proposer d'autres jeux, des idées de vidéos, etc. Euh, et aussi des concepts, enfin des concepts... Sur le Discord, il y a un salon qui a été euh, créé, euh, mais euh, enfin voilà, il y a tous les salons là-bas où vous mettez les choses que je vous demande, enfin, juste allez voir et vous saurez ce qui, ce qui est demandé. Voilà, sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo, et je vous dis à la prochaine